Salut à toi Alors pour ce premier épisode un petit peu spécial qui ressemble un petit peu à un podcast et une vidéo plutôt basique on va parler aujourd'hui des dangers qui sont liés à la loi d'attraction donc déjà la loi d'attraction, bon j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur comment elle marche mais euh, tout simplement on va bien comprendre que c'est en termes de vibration, de fréquence et d'énergie ça, bon c'est bien connu, au bout d'un moment on l'assimile et, et on le sait quoi euh, un des premiers dangers qui est lié à la l'attraction, donc quand je dis danger, c'est au sens large, c'est euh, les, les, les subtilités, les subtilités qui sont liées à la l'attraction, c'est l'inconscience. C'est-à-dire que la plupart du temps, euh, on n'a pas conscience que la plupart de nos pensées sont liées à l'inconscient. L'inconscient, c'est quoi C'est un petit peu notre boîte noire, C'est moi je le considère comme le monde intérieur, c'est ce qui est issu de notre éducation, de nos croyances, de nos croyances limitantes... Euh, etc, etc. C'est tout ce qui est en nous profondément. Le souci, c'est que lorsqu'on commence sur la loi d'attraction, on pense qu'il suffit de penser quelques fois par jour à ce que l'on veut pour que ça arrive, pour que ça se matérialise. Et le souci, c'est qu'il y a des fois des gens qui disent « Oui, mais j'ai pensé à ça très très longtemps et au final c'est toujours pareil. » Et j'en suis moi-même arrivé à ce niveau-là. C'est au final pour ça que j'ai eu cette prise de conscience. Euh, je pense beaucoup à ça, mais pourtant ça n'arrive pas, etc., etc. Et oui, mais bon, quand on sait que la plupart du temps, dans notre, de, dans notre journée en général, on est en auto-hypnose, et que 95% de nos pensées, 95% et encore, je suis gentil, sont liées à notre inconscient. On n'est même pas conscient qu'on est en train de penser. C'est un petit peu comme un ordinateur qui est en veille et euh, avec tout ce qu'il a euh, comme données euh, en lui depuis des, des, mille, des, non, des milliers d'années, depuis des, des dizaines d'années. Eh bien, tout simplement, il euh, il le tourne en veille, il fait un, un putain de avec ces informations-là. Et du coup, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et par contre, 5% du temps, on va pouvoir essayer à la limite, c'est un petit peu de, de, de contrôler consciemment ce à quoi on est en train de penser. Et c'est là le problème, c'est que 95%, pour, 95% 5%, euh, si notre inconscient, euh, il a en lui des croyances limitantes liées à l'argent, liées aux choses matérielles, liées à « je ne peux pas avoir d'amour, je ne peux pas avoir telle ou telle chose », et que par contre, les 5% du temps restant, on essaie de se dire « je suis abondant, je suis riche etc., », etc. Il va y avoir un souci. Et c'est là le problème, c'est que bah, du coup, il faut travailler vraiment en conscience euh, sur nos parties inconscientes. On déracine tout et on replante des bonnes graines. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, lorsqu'on commence à utiliser consciemment la loi d'attraction, euh, on a compris qu'il fallait, euh, du coup, être conscient de ce à quoi on pense. Et généralement, on veut demander certaines choses. C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple de l'argent, si je veux plus d'argent, je vais demander à avoir plus d'argent. Le souci, quand on fait ça, c'est quoi C'est que l'univers nous donne toujours la preuve qu'on a raison. L'univers fonctionne du coup avec l'attraction en termes de fréquence et de vibration. Si je pense à une certaine chose, ça me fait ressentir une émotion, et cette émotion-là émet une fréquence qui attire comme un aimant ce qui est sur cette même fréquence. La chose est que lorsqu'on demande une chose, on émet comme vibration qu'on n'a pas cette chose-là. Puisque si je la demande, c'est que je l'ai pas. Si, si j'avais déjà tout l'argent que je voudrais, je n'en demanderais pas plus. Pourquoi je le demanderais si c'est déjà là Donc l'univers subtil, intelligent, comprend en termes de vibration que si je demande, je n'ai pas. Et c'est là le grand danger. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens demandent une meilleure santé, demandent plus d'argent, demandent euh, plus d'amour, etc., etc. Au final, ils émettent la vibration qu'ils n'ont pas cette chose-là. Et la loi d'attraction nous donne toujours preuve qu'on a raison. Ils vont, la loi d'attraction va nous amener des situations où on expérimente la demande, on expérimente ce manque. Donc ça, c'est vraiment très subtil. Comment remédier à ça C'est vraiment récemment que j'ai compris qu'au final, c'est lié au pouvoir du moment présent. Il faut imaginer, ressentir comme si c'était déjà là. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, déjà, parler au présent. « Je suis riche, je suis abondant, Je suis avec une. j'ai une santé euh, magnifique, euh, etc. etc. » Toujours parler dans le présent et toujours imaginer que c'est déjà là. Ça ne va pas arriver dans une heure, ça va pas arriver demain, C'est pas arrivé hier, c'est maintenant. C'est maintenant. Et ça, c'est vraiment très très très important. C'est maintenant. Donc, quand on fait ça, on va pouvoir contrer cet effet de demander et lorsque je demande, j'attire euh, une expérience où je demande et où j'expérimente que j'ai ce manque. Ça, c'est très important. Et enfin, la dernière chose, c'est d'être trop précis. C'est-à-dire que lorsqu'on fait certaines lectures, on se rend compte que les gens nous disent d'être très précis. Pour prendre l'exemple euh, de quelqu'un qui veut une copine, il va dire « je veux une femme ». Euh, telle taille avec les cheveux bruns, je veux qu'elle soit intelligente, je veux qu'elle aime ça, je veux qu'elle soit comme si, je veux qu'elle fasse bien la cuisine, etc., etc. Le souci, quand on est trop précis, c'est que on émet des demandes, des demandes, on émet des demandes euh, qui sont peut-être pas si bien pour nous, c'est-à-dire que par rapport à notre expérience, on veut telle ou telle chose, on veut telle caractéristique pour une femme, ou par exemple, on veut tel modèle de voiture, on veut telle maison, telle quantité d'argent, parce qu'on pense que c'est la meilleure chose pour nous. Mais on n'a pas vraiment conscience de ce qui est bon pour nous, la plupart du temps. Et ce qui est intéressant, c'est du coup de faire confiance à l'univers, puisque l'univers est beaucoup plus subtil, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus grand que nous. Et lorsqu'on lui donne un champ d'action très précis, il n'a pas la possibilité en quelque sorte de nous amener des situations qu'on aurait nous-mêmes pas imaginées, qui sont en dehors de notre radar, un petit peu comme le sonar, c'est en dehors, c'est pas visible pour nous, c'est pas c'est pas imaginable, et au final c'est possible lorsqu'on parle euh, de subtilité de l'univers. Donc ça c'est le premier, euh, la première subtilité, et euh, la plupart du temps aussi on, on veut certaines choses, certaines Certains objets, par exemple une voiture, euh, un certain modèle, et on insiste on insiste sur le fait qu'on veut cette voiture. Sans se poser la question, pourquoi on la veut Pourquoi c'est important Parce que c'est lié justement au trop précis, et ensuite on va venir à pourquoi il faut être large. Lorsqu'on veut un certain modèle de voiture, euh, il faut s'intéresser à pourquoi on veut. Pourquoi on veut cette voiture Pourquoi on veut une voiture Et pourquoi ce modèle la plupart du temps, pourquoi tu veux une voiture ben Parce que j'aime bien conduire, j'adore la vitesse. Ah oui, t'aimes bien conduire. Mais euh, pourquoi t'aimes bien conduire ben ça, me rend, ça me rend bien, quoi. ça me rend... Je suis heureux. Ah, t'es heureux. Donc ce que tu veux, c'est pas vraiment la voiture, c'est ressentir le sentiment d'être heureux. Tu veux être heureux. Tu veux être dans la complétude, la plénitude. Et la plupart du temps, c'est toujours ces trois, ces trois sentiments. Complétude, plénitude, amour. Ça tourne toujours autour de ça. Sans, on n'en on est, on est vraiment pas tout le temps conscient, mais la plupart du temps, c'est ça. Donc au final, pourquoi c'est important d'être large Tout simplement parce que si on est large, on laisse place à la subtilité de l'univers, d'amener à nous des situations auxquelles nous n'aurions même pas pu imaginer. Il va nous amener certaines situations qui pour nous, euh, même si on, on peut créer toute situation, on ne l'aurait pas créée parce qu'on n'aurait on pas pensé à ça. On n'aurait pas pensé à ça. Tu, tu demandes un million d'euros, et eh bien peut-être que l'univers, il va t'apporter une situation, euh, tu vas trouver un million euh, d'euros en piste de un centime, euh, je ne sais pas, dans un caniveau. C'est inimaginable. Hein. Mais c'est pour dire à quel point l'univers peut être subtil, plus intelligent que nous, et peut nous amener des situations qu'on n'imagine pas. Donc ça, c'est très important. Pensez large. Puisque si je pense large, je laisse place à l'univers d'agir euh, et de faire ce qui est le mieux pour moi. Je ne vais pas demander « je veux telle chose », je vais simplement demander le sentiment que je veux derrière. Je veux être dans la complétude. Euh, je veux être dans la plénitude, même je veux beaucoup d'argent. On ne va pas demander une somme précise, on va dire « je veux la liberté financière ». Je veux être libre financièrement, je veux être abondant financièrement, je veux être dans la richesse intérieure, spirituelle, mentale, financière. Vu que c'est très très large, c'est pas quelque chose de précis, c'est des sentiments très larges que l'univers va pouvoir nous, nous apporter avec plusieurs expériences, plusieurs situations, et lui seul sait ce qui est le mieux pour nous. Ça, c'est très important. Donc, le, le dernier risque, lorsqu'on pense trop précis également, c'est que vu qu'on pense trop précis, on a en quelque sorte des œillères, et on oublie... Euh, Enfin, c'est même pas qu'on oublie, c'est qu'on ne voit même plus toutes les expériences qui nous sont proposées autour. On est tellement fixé sur « je veux telle femme, je veux telle femme, je veux telle quantité d'argent » que peut-être qu'il y a d'autres expériences, d'autres possibilités autour de nous, masquées, déguisées, mais qu'on ne voit même pas. On ne sait même pas les voir, puisqu'on est trop concentré sur une seule chose précisément. Et je vais conclure avec une, avec une petite histoire qui synthétise tout ce que je viens de dire par rapport au trop précis et qu'il faut penser beaucoup plus large. C'est une histoire avec un prêtre, il y a une, une inondation, donc elle est montée des eaux, et euh, le prêtre, il est en train de prier, euh, et puis il y a des sauveteurs qui arrivent, il euh, faut qu'on vous, qu vous expatrie, là c'est très dangereux, il faut vraiment qu'on y aille. Non, non, non, non, non. moi je reste là, je prie Dieu, Dieu va me sauver, seul Dieu va me sauver, etc. etc. Bon, oh, bah, ils partent, ils n'ont pas le choix, ils ne veulent pas. Euh, ils reviennent quelques heures plus tard, parce que le niveau il a un petit peu monté, et bon, là, ça, ça commence à devenir dangereux, il faut vraiment qu'on y aille. Non, non, non, non, non. Dieu, Dieu seul va me sauver, seul Dieu est puissant, etc., etc. Bon. Et puis au final, il termine sur le toit, puisque la montée des eaux est de plus en plus grande. Et euh, il continue de prier, et il y a un hélico qui arrive, il lui lance la corde, et il ne veut pas monter. Non, non, non, moi, dans sa tête, il dit, non, moi, c'est seul Dieu va me sauver, je suis là, c'est Dieu, c'est Dieu, j'ai la foi, il va se passer quelque chose. Finalement. L'eau monte tellement qu'il meurt. Arrivé, euh, arrivé devant Dieu, euh, il lui dit Mais tant je comprends pas, j'ai eu la foi, j'ai eu confiance, j'ai prié en ton nom. Et il fait Oui, mais en même temps, excuse-moi, je t'ai envoyé deux bateaux et un hélico, espèce de couillon, tu les, as, tu les as pas pris, quoi. Donc voilà, à quel point rester fixé sur un but précisément peut nous faire rater tout le reste et ça peut être déguisé des fois, on ne pense pas que ce soit des situations bonnes pour nous, mais souvent, ça l'est, il n'y a pas de hasard dans la vie. Sur ce, je vous laisse sur cette belle phrase, à bientôt, ciao ciao